Ouais ma vie tu veux pas m'aider, je sais pas quoi mettre ce soir. Et bah ça dépend on sort ou on décide. Ouais frère tout simplement comment ce soir Pantalon basket, on va en boîte, hein, pas au grec Je sais pas, soit je suis la meuf, soit je suis la femme. Je prends pas de mouson, hein. vas-y, je préfère choper le covid que payer le vestiaire. Hein. C'est bon, je sais, ça part en nu sans collant. J'ai envie d'être vulgaire, mais mes chaudasse, mais mes classes. Moi j'y vais en chemise blanche, pantalon noir. Comme ça si on se fait recal, on bouge direct en bar va. Bah oui pas con Comment ça, c'est trop, mais pas du tout. On se sera insulté sur le trajet, mais au moins on aura des belles photos. Mais non, pas costume, cravate, putain, tu vas demander un coca par un prêt à taux zéro je viens de t'envoyer l'eau que j'ai acheté. Ah, bah y a plus de peau que de tissu, ça c'est sûr. Hein. J'ai envie de faire la meuf inaccessible, mais il y a une petite brèche quand même. Bah non frérot, t-shirt noir ça passe pas. Ou alors prends un feutre et marque Gucci dessus, là c'est bon. Ou alors pantalon moulant. De moi que je cours à la salle, faut que mon bouche en boule. Hein. Tu vas en body lingerie ah, ah ouais, toi tu veux l'after avant le before. Hein. Ah bah c'est ce que tu veux ma chérie, mais tu le sais, hein, dentelle en vue, charron hein. en brut. Mais du déo, hein. Ouais bah la dernière fois tes auréoles c'était des pédiluves. Hein. Talon ou cuissarde Air Force ou Jordan Ah oh là là, le choix de ma vie. Sac à main chanel ou ça Laurent Putain ma chérie, y'a trop tu vois, pourquoi on est pas moche Vas-y frère, je t'attends devant la boîte. Comment tu rebord, vas-y, on se rejoint au monde. A toutes. Mais prends des capotes